Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, on ne comprend plus rien à ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Un coup, on nous dit qu'il va partir, et là, la tendance, elle est plutôt à ce qu'il reste. Et apparemment, il ne va pas rester au Paris Saint-Germain et signer un contrat qui est normal en tant que joueur. Apparemment, il va signer un contrat en tant que joueur avec un salaire absolument incroyable. Dans tous les cas, c'est ce qu'il mérite et c'est ce qu'on lui souhaite. Deuxièmement, il va avoir les clés, hein, mesdames et messieurs, du club, de la chambre de Nasser. Et en plus de ça, les clés du programme sportif du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que lui, à 23 ans, hein, il va prendre les décisions sur qui est-ce qui va venir entraîner le Paris Saint-Germain et qui est-ce qui va venir jouer. Tu comprends Tu vois ce que LeBron James faisait là avec les Lakers ou avec les autres trucs dans les NBA C'est ce que aujourd'hui, Kylian Mbappé va produire. Tu te rends compte il a mis le Real Madrid à genoux. Le Real Madrid, ils ont dit voilà, on va t'offrir le salaire qu'on n'a jamais fait. Et aussi on va te donner les droits d'image et tout nanana. Le Paris Saint Germain, voilà, vous savez très bien, ils lui ont déjà tout donné. Voilà, Nasser il lui a donné tout. Il lui a même dit si tu veux, je te présente mes cousines, je te présente ma tante, tu les maries tous, et puis voilà, et eux ils restent à Dubaï, on fait tout ce que tu veux. Tu veux des terrains, on te donne des terrains, tu veux quoi? Tu vois ce que je veux dire? Le Paris Saint Germain, ils ont toujours été cash. Ils ont dit qu'il y a Mbappé, nous on te donne tout et tu viens. Mais le Real Madrid, j'ai jamais vu le Real Madrid agir comme ça avec un joueur. Je ne comprends pas. Je pensais que le Real Madrid, c'était la Maison Blanche. C'était une institution qu'on ne pouvait pas faire plier. Mais là aujourd'hui, comment vous avez plié Oh là là Et en plus, apparemment, c'est la cata. Parce que là, là, à ce que j'entends, il n'y a pas de plan B. Parce que là, vous aviez votre plan, Mbappé, ça y est, tic-tac, il va arriver dans quelques temps. Mais là, apparemment. On, on apprend que Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Oh là là, mais quelle dinguerie Moi, je pensais que ça y est, c'était terminé. Il allait aller vivre son rêve. Mais là, là ce qu'on est en train de lui proposer, c'est beaucoup plus intéressant que son, que son rêve. Parce que vous, là, les merengués, on vous connaît. Vous êtes là, ouais, viens, on va te donner tout ce qu'on veut. Et après, vous allez commencer à renégocier au bout de un an, au bout de six mois. On vous connaît On vous connaît Et lui, il connaît la Maison Blanche. Donc maintenant, il sait qu'il a grand-chose à faire avec le Paris Saint-Germain, apparemment. Euh, le Paris Saint-Germain va tout lui offrir. Toutes ses demandes vont être prises en compte. En plus de ça, vous ne vous rendez pas compte, il hein y a même Emmanuel Macron qui est venu sonner à la porte de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il lui a dit « bon, tu reviens demain ». Macron, il est revenu le lendemain. Tu vois ce que je veux dire hein Quand il a sonné, Kylian Mbappé, il a dit « oh attends, je suis aux toilettes ». Ensuite, Macron, il a attendu devant la porte. Voilà, ensuite il l'a fait rentrer, il a attendu dans la salle d'attente, Mbappé il est venu le voir, il lui a dit bon qu'est-ce que tu veux là, hein t'as fait ta campagne présidentielle, ça y est t'es président, tu viens sonner chez moi, qu'est-ce que tu veux. Macron, supporter de Marseille, il lui a dit non mais stop les kiki. « Ce serait bien que tu restes au Paris, au Paris Saint-Germain, parce que les investisseurs et tout, sinon si tu t'en vas, ils vont s'en aller. Et voilà, t'es quand même quelqu'un qui... Ah, « reste avec nous !» Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Le président de la République, il est parti chez Kylian Mbappé, il lui a demandé de rester au Paris Saint-Germain. Et ouais Tout le monde en France qui a été influent a demandé à ce que Kiki reste. Tu te rends compte de cette dinguerie Mais Kiki, il avait tout le monde à ses pieds. Tu penses qu'il leur a dit « Bon, d'accord, non, non, il a dit « Bon, écoutez, moi, je veux ça, ça, ça, ça, ça, ça. Après, je peux discuter avec vous. Après, il est parti voir les merengueux. Il leur a dit, bon, hey, regardez ce qu'ils m'ont proposé. Vous voulez Vous voulez que je vienne ou pas Vous voulez vous voulez la folie dans votre stade hein Vous voulez m'ba pépite Donc hein ben voilà, regardez ce qu'ils m'ont proposé. Qu'est-ce que vous avez à proposer Ils ont commencé à trembler. Oh, euh, euh, chocolita. Oh, mamacita. Oh là là, euh, paella. Oh, salsa. Et voilà. Maintenant, ils ont perdu les négociations. Ils n'ont pas l'habitude de perdre les négociations. On va pas se mentir. Hein. Les merengués, ils gagnent toujours. Tu vois ce que je veux dire Ligue des champions, transfert, ils prennent tout le monde. Mais là, apparemment, ça va être la plus grande grosse défaite de la décennie, de l'histoire des merengués. Le premier grand joueur qu'ils ont essayé d'avoir et qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Oh là là